Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques un peu particulier. Alors je suis essoufflé parce que j'enchaîne depuis tout à l'heure. J'ai tout préparé le chantier. Euh, ben, C'est un nid de frelons asiatiques qui est tombé d'un arbre. Je vais vous montrer ça. On va tourner. le petit balisage. Alors, la petite publicité. Voilà, le nid il est juste là. Ouais, il est explosé par terre. Il y a eu plein de frelons qui volent partout. Je vois qu'il est hyper actif. Donc, on va aller s'habiller. On va aller voir ça. Et après, on va voir le comportement des frelons. Et euh, ben, voir ce qui se passe. Parce que des fois, quand il y a un nid de frelons qui tombe comme ça, euh, souvent ils refont un autre nid, euh, par exemple, au niveau de la toiture. Donc, après, on va monter sur la toiture. Vous voyez, il y a l'échelle qui est déjà prête. Et, euh, et on va aller regarder ça, s'il n'y a pas un nid qui se construit en urgence Sur la toiture en plus Allez, je m'habille Et je vous montre ça oh, oh, oh, oh, oh, Dédé Allez, c'est parti pour le combat Un truc rigolo Alors il y a un gars qui vient d'arriver Pour traiter le nid de frelons Bah non, Dédé Frelon est arrivé avant Ouais, donc là, en fait, ici, on est sur une résidence, donc c'est le syndic qui m'a appelé Et apparemment, il y aurait quelqu'un d'autre qui l'aurait vu aussi Donc ils ont appelé la mairie, c'est la mairie qui a appelé une société aussi Donc il s'est déplacé pour rien Je suis désolé pour lui Allez, on va s'approcher du nid Allez, on va s'approcher du nid Qu'il y a du monde. À mon avis, il n'y a pas tous les frelons. Donc, regardez-moi l'arbre. On voit que l'arbre, il est vieux. Hein? Donc, ils ont dû construire quelque chose. J'ai dû construire le nid sur une branche qui était morte et avec le pouvoir ça a craqué Alors, en même temps je regarde si je vois des frelons se regrouper à un endroit Alors on dirait pas, par contre ça tourne autour de là ben, c'est normal c'est tout à fait normal donc là, ben, on va traiter un maximum Là, vous comprenez bien qu'on va mettre un peu plus de poudre pour tuer un maximum de frelons. Donc voilà, là nous nous traité. Donc maintenant, il faut laisser agir. Donc ça vole. Hein. Donc on va laisser agir. De toute façon, tout est balisé. Euh, tout est balisé. Donc on va aller monter sur le toit. Et on va, on va aller voir euh, si on trouve quelque chose d'autre. On va mettre avec eux Une galette vide voilà, Ça c'est l'isolation Donc ici, là, vous voyez c'est fait avec des bulles d'air Ça reste quand même magnifique hein. On va laisser agir et on va monter sur la voiture. Allez, c'est parti! Enfin, je suis quand même mort de rire qu'il y a un gars qui est venu. Alors, en plus, le mec est voiture grise, pas de, pas de marque, rien du tout. Je veux dire, on sait même pas comment s'appelle la société. Bon, ça. Voilà, pour moi c'est pas très très sérieux au moins mettre un panneau aimanté c'est le minimum et on va monter sur la toiture, faire un petit contrôle Parce qu'en fait les locataires ils voient des frelons ben, voler partout euh, tout autour de la résidence sur leur balcon Et On va observer Toujours pareil on vérifie s'il y a un vrai bien de frelons là on arrive sur l'arbre qui est quand même fatigué, on le voit. Hein. Et du coup le nid est juste en bas. Allez, je vais faire le tour du bâtiment contrôler bon, je pense pas qu'ils ont eu le temps hein, parce qu'apparemment il est tombé euh, hier soir comme les frelons ont besoin de leurs larves bah, pour revenir dans leur nid en fait bah, le, le nid est en bas donc je suis c'est pour ça que c'est très important de laisser le nid euh, sur place quand on le traite hein. Pour l'instant je ne vois rien. C'est positif. Alors qu'est-ce que vous en pensez les DD Dites-moi en commentaire. Vous trouvez pas ça drôle Quand même qu'un gars il vient en tenue simple, sans marque, sans rien. Euh, voilà, on sait même pas c'est quoi la société. Et qu'est-ce que vous pensez de ce nid qui est tombé ouais, C'est dangereux. Donc les nids dans les arbres, il ne faut pas les laisser. Parce que si un jour il y a du vent, eh ben, ça tombe. Surtout comme là, ils ont fait un nid sur un arbre mort. Bon, mais là, je ne vois rien. Hein. Je fais bien le tour. Je vois même pas un, vo un frelon volé sur la toiture. Allez, on va euh, revoir le nid. Allez, on va aller voir ce nid. On va voir où ça un nid. Bon, après, c'était euh, une intervention urgente. Hein. Ils m'ont appelé, euh, j'avais déjà des interventions, j'étais obligé de décaler des interventions pour venir ici. Vous comprenez bien que euh, un nid de frelons qui tombe, bah, il faut agir très vite. Donc euh, bon, ils m'ont appelé, trois quarts d'heure après, j'étais là. Allez, je, vais aller, je vous montre ça. Vous voyez les frelons qui arrivent de l'extérieur. Voilà, bon mais là on va laisser agir. Euh, ben, ce que je vais faire c'est que je vais revenir plus tard le récupérer. Hein. Parce qu'à mon avis, si je laisse et les trop longs ils vont chercher à s'installer ailleurs. Et bon ça reste un peu dangereux. Voilà les vous comprenez que ce n'est pas une intervention classique, hein. c'est un traitement où on met un peu plus de poudre, c'est normal. Il faut vite que le danger soit éliminé au plus rapidement possible. Et euh, voilà, on va laisser. Ah, attendez, regardez, je crois qu'il y a la reine. Eh regardez-moi. l'abdomen est plus long voilà. allez, dis bonjour à tout le monde donc elle est pleine de poudre elle va mourir on hein. de me marrer. voilà donc on laisse agir n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt les bébés.